Ce chant est venu de mon cœur comme un soupir, comme une prière. Je me souviens, c'était il y a quelques, quelques semaines en arrière. Nous étions dans un culte, un temps d'adoration avec plusieurs chantres de l'Éternel. Et ce jour-là, une prière est montée dans mon cœur. Et Seigneur, que ton ciel reste reste jamais ouvert sur moi. Et je sais que c'est lorsque le ciel est ouvert... Que nous pouvons recevoir des mélodies qui viennent tout droit du cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de chanter ce qui vient de nos têtes, il s'agit de, de dire à Dieu ce qui se chante dans son propre cœur. Et ma prière pour quelqu'un c'est que tu sois toujours connecté à cette source et que ton ciel soit jamais ouvert dans le nom de Jésus. Garde ton ciel ouvert sur moi Fais de moi un vase pour ta gloire Et que ma vie te plaise à jamais Que chaque jour je demeure à tes pieds Pour t'offrir ma vie en sacrifice Comme un parfum de bonne odeur Qui t'offre à chaque instant, à chaque heure Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. ciel Fais de moi, moi un vase pour ta gloire Et que ma vie ne te plaise à jamais Que chaque jour chaque je me rate, rate pour t'offrir ma vie, ma vie. En Comme un parfum, comme un parfum de bon qui, qui s'offre à chaque jour encore une fois la grande prière La grande prière qui monte dans mon cœur Garde ton ciel Garde ton ciel ouvert sur moi Fais de moi Fais de moi un place pour ta gloire Et que ma vie Et que ma vie te plaise à jamais Que chaque jour Chaque jour je me pieds. Pour t'offrir Pour t'offrir ma, ma vie, vie. Pour sacrifier Comme un parfum pour de bonne odeur parfum Tant que tu, chant, que tu donnes chant, je te donne mes louanges. Je, je promets à chaque instant de te chanter, de oh, te chanter avec mes anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps, dans ce corps je ne cesserai je pas. Tu la vie dans ce corps mortel, Seigneur, oh, je ne cesserai jamais de te louer, je ne cesserai jamais de t'exalter, jamais de t'élever, oh, tant que tu donnes le chance. que tu donnes Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De te louer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas encore le dire de tout ton cœur, je t'adorerai, dis-le de plus profond de ton cœur, je t'adorerai, dis-le à ton Dieu, je, je t'adorerai, je ne cesserai pas J'adorerai mon cœur de le décerner. Dans ce corps mortel Tant qu'il y aura la vie, on y va Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Dans ce corps Tant qu'il y aura la vie Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Dans ce corps mortel Tant qu'il y aura la vie Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas je ne, Je ne cesserai pas, pas de t'aimer. De... Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Oh. Seigneur, telle est notre prière en ce jour. Nous te demandons deux choses. Continue de donner la vie à nos corps mortels. Et continue d'ouvrir ton ciel sur nous. Et nous te promettons que nous ne cesserons jamais de t'adorer. Merci Seigneur. Je ne cesserai pas de ta droite. Merci Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?